Après cette lecture très didactique d'introduction, nous avançons dans la mythologie grecque en quittant les argonautes vers Apollo et Elios et grâce à Vincent El Galarondo qui va nous parler d'une première série d'études prometteuses. Bonsoir à tous. Merci à Thibault et puis au comité d'organisation pour cette invitation. Et donc, euh, voilà effectivement le, le titre du topo. Euh, donc, euh, « Retour sur les études. Apollo A, Ionis, Helios, Neuro-TTR transforme. » Et donc, euh, bah voilà, c'est très, très facile de faire un, un, un retour sur toutes ces études-là. Alors, vous avez euh, mes liens d'intérêt ici, donc, avec euh, euh, l'industrie de la mylose. Euh, voilà donc euh, bon, le plan de mon intervention. <rire> Manifestement, c'est pas tout à fait la dernière diapositive. Enfin, euh, c'était pas tout à fait la dernière version de mon topo qui est passée. Euh, <rire> je voulais vous présenter en premier euh, un bref rappel sur les études, et donc on va voir essentiellement les deux grandes études qui sont euh, parues dans le New England, celle sur le euh, pâtissieran et celle sur l'Innotersean. Et euh, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a euh, une sous-population euh, cardiaque d'intérêt euh, qui, euh, qui, euh, qui va être intéressante à regarder, mais qui a quand même de vraies euh, différences entre ce que nous, on appelle amylose cardiaque et ce que les neurologues appellent l'atteinte cardiaque due à euh, l'amylose à transthyrétine. Et donc, je vous ai fait un, un petit euh, rappel des études dont on parle, alors, euh, l'étude Apollo et euh, l'étude neuroTTR sont sorties toutes les deux en 2018. Il y a, dans le même numéro du New England, hein, il y a eu euh, une, un, un, un numéro entier sur quasiment l'amylose la, la, à transthyrétine. Et dans chacune de ces études, il y avait une sous-population euh, cardiologique qui représentait une grosse moitié euh, de, euh, de, des patients inclus. Et puis, euh, derrière, donc, euh, on parle de l'étude ELIOS, qui est une étude un peu différente et qui euh, a testé le butriciran contre euh, deux, euh, deux populations. Une première, euh, c'est euh, des patients qui étaient sous paticiran, donc qui reprenaient euh, des patients qui, avaient été, euh, euh, qui étaient traités, et puis euh, qui reprenaient une cohorte historique de patients qui étaient la cohorte des patients inclus dans Apollo avec le euh, placebo. Et donc, cette étude Helios, elle est sortie euh, très récemment, euh, en juillet dernier, dans, dans Amyloïde. Et puis, la dernière étude, qui est l'étude euh, Neuro-TT-Transform, euh, elle est euh, actuellement en cours, elle n'est pas, euh, pas encore parue. Euh, et donc, on a juste son, euh, son, euh, son design, mais en fait, elle fait... De même que le vitricirant fait le pendant du pâtissirant, euh, le, le produit testé fait le pendant de, de l'inotercène. Donc, c'est un oligonucléotide, mais qui est euh, tagué au GALNAC pour, euh, euh, pour avoir une administration plus prolongée. Alors, si on reprend, c'est important de savoir un peu de quoi on parle pour euh, savoir après quels sont les bénéfices qu'on a vus euh, dans ces différentes études. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces études neurologiques, d'un point de vue cardiologue, euh, les populations avec atteinte cardiologique, c'est quasiment des populations un peu de rêve. C'est des populations que vous auriez euh, tous voulu avoir, mais que vous n'avez pas eues. C'est des patients qui sont à peu près euh, 10 à 15 ans plus jeunes euh, que les patients d'Attracte, euh, qui ont euh, une classe à deux de la NYHA en moins. Euh, donc, C'est des patients en fait, qui ont eu, alors, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais en fait, d'avoir pas tellement des formes cardiologiques atténuées, mais d'avoir des formes neurologiques précoces. Ce qui fait que l'atteinte cardiologique, elle est finalement au second plan et qu'on euh, ben, on les voit un petit peu plus tôt sur le plan cardiologique. Donc, c'est les patients en fait, qu'on aimerait avoir quand on débute des traitements anti-amyloïdes. Et donc, dans Apollo, il y avait une exclusion des NYHA 3 ou 4 et les critères pour faire partie de la population c'était d'avoir un, un, une épaisseur de la paroi ventriculaire supérieure à 13 mm sans avoir d'autres raisons d'avoir une hypertrophie. Donc vous voyez derrière que c'est des patients qui avaient une soixantaine d'années et qui avaient un NT pro BNP médian, vous voyez, qui était à, qui était à 800 700-800. Donc c'est des patients qui sont, au tout début de leur histoire, cardiologique amyloïde. Et quand on, regarde, euh, niveau, euh, quand on regarde au niveau au niveau échographique, ils ont euh, 16 mm de, de paroi euh, cardiaque avec un strain longitudinal qui est à moins 15. Donc bon bah il y a. Euh, il y a une atteinte cardiaque, mais il y a une atteinte cardiaque qui est pas très sévère et très souvent, en plus, qui n'est pas excessivement symptomatique. Alors la NYHA, elle est à prendre avec des précautions chez, cette patient, chez ces patients qui avaient aussi une atteinte neurologique. Et donc là-dedans, les euh, semble avoir, il euh, y, y avait un signal positif. Donc là, on est en train de parler d'analyse exploratoire euh, sur cette sous-population, une fois que le, le, le critère primaire euh, était positif. Et donc, on va toujours voir un petit peu la même chose sur, les, sur le pâtissiran et le vitrisserand. On a euh, une euh, moindre dégradation du NT-Pro-BNP que sous placebo. Il y avait une un petite euh, un petit tendance au remodelage inverse. Alors, il faut prendre les choses avec euh, beaucoup de pincettes parce que euh, là, on a l'impression que l'épaisseur septale baisse. Mais euh, sur l'échelle, là, ça fait moins 1 mm. Hein, donc, euh, euh, bon, il faut savoir raison garder en sachant que euh, l'analyse se faisait à, à M18 et puis sur la déformation longitudinale de strain, donc il y avait une stabilisation avec une dégradation euh, des patients qui étaient sous, euh, sous placebo. Il y avait euh, une euh, analyse post-hoc de morbid mortalité qui, là encore, est à présenter avec des, des pincettes. Alors, les, il n'y a pas de petit P parce qu'en en fait, euh, on n'a pas le droit normalement de faire de statistiques sur ce type-là de sous-analyse. Mais euh, on avait l'impression d'avoir quand même, euh, si on voulait vraiment choisir de, dans, dans quel bras on aurait voulu être, on, on préférait quand même être dans le bras euh, traitement. Alors, c'est sûr que c'est des euh, études qui sont, euh, en, en tout cas pour Apollo, c'est une étude qui est juste à M18, mais vous voyez que c'était un premier signal qui était positif et qui a amené derrière euh, à lancer les études Apollo B et Helios B. Alors, sur euh, euh, l'étude Helios qui a donc testé le vitricirance, c'est un petit peu la même chose. Voyez, on se retrouve avec des patients qui ont, une, euh, qui ont 60 ans d'âge moyen, euh, qui ont... Euh, un NT pro BNP qui est inférieur à euh, 3000 pour la majorité euh, d'entre eux. Et hop, euh, comme, euh, comme tout à l'heure, euh, on a euh, une, une euh, stabilisation. Alors là, c'est des, des études qui sont à, qui sont, dont l'évaluation se fait assez rapidement. Et donc, c'est un peu difficile de voir s'il y a vraiment un remodelage inverse ou pas. Il y a une stabilisation donc, des épaisseurs. Et puis, par contre, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait l'impression qu'il y avait une dégradation du débit cardiaque dans le bras placebo, alors qu'il y avait une stabilisation sous Vutriciran. On commençait, c'est une étude qui est récente, hein, l'étude Eliosa, et donc il y avait une, une petite sous-analyse sur le changement du grade de Perugini. Euh, donc euh, l'analyse dont, euh, dont Olivier nous avait dit qu'elle ne sert manifestement pas à grand-chose. Mais enfin, on a l'impression que euh, euh, ces patients euh, avaient une stabilisation de leur grade de Perugini quand ils étaient sous traitement. Dernière euh, étude, l'étude neuro-TTR avec euh, euh, donc qui était sortie en même temps que Apollo euh, dans le New England. Là encore, euh, vous voyez, 59 ans d'âge moyen. Euh, des patients qui euh, sont... Euh, alors, je l'ai mis... Où voilà, la, la présence de cardiomyopathie qui est en bas et euh, alors, je sais pas si j'essaie de voir si j'ai mis le NT pro BNP. Je suis pas sûr qu'il y soit parce qu'il n'y avait pas de d'analyse de biomarqueur derrière dans le dans cette étude là. Non, je crois pas qu'elle y soit. Et donc euh, dans l'étude neuro TTR, une particularité c'est qu'il y avait pas de biomarqueurs. Hein. Donc le NT pro BNP était pas évalué. Et donc à la différence des, euh, des SIRNA, avec les oligonucléotides, par contre il n'y a pas eu de euh, différence significative qui a été vue entre euh, le bras inotersène et le bras placebo. Alors, l'analyse cardiologique de ces études neurologiques, elle est plutôt positive. Il y avait une tolérance qui était bonne et ce n'était pas trivial parce qu'il euh, y avait, en background en déavour, avec, euh, avec cette problématique de tolérance. Il y avait une, donc une efficacité ou une indifférence sur des critères qui restent des critères secondaires, donc il faut prendre ça avec un petit peu de distance. Pareil pour le, cette étude, cette, ces résultats un petit peu différenciés entre les SIRNA ou les oligonucléotides. Moi, à l'heure actuelle, je peux juste poser des questions. Je ne sais pas si c'est un effet de classe, si c'est le fait qu'on ait sélectionné les patients un peu différemment, si c'est un hasard, si c'est autre chose. Et donc là-dessus, il y a d'autres études qui sont en cours avec ces produits-là, avec des études qui sont euh, cardiologiques. Et donc, euh, j'invite à la prudence dans l'extrapolation de ces résultats. C'est des euh, résultats qui sont positifs, mais... Que ce soit l'efficacité comme la tolérance, on sait que les patients qui ont une atteinte cardiaque avancée vont réagir potentiellement différemment. Et donc, il est important d'avoir maintenant des études dédiées cardiaques pour avancer chez les patients qui ont donc une amylose cardiaque plus sévère. Voilà, je vous remercie.